Donc, le module 7 des, des seniors, euh, au niveau des qualités d'interprétation, ce n'est pas leur souci. Ce qu'on peut éventuellement faire, c'est de l'adaptation musicale. Est-ce que la nuance entre adaptation musicale et interprétation musicale est bien claire chez toutes? D'accord? Donc, effectivement, on va pouvoir adapter un peu. Mais si vous essayez de faire des rôles avec la reprise de ce que vous auriez fait en module 2, par exemple, et de mettre un groupe qui commence les faire danser en canon, elles vont s'attendre. Elles n'ont pas assez de, de maîtrise de rythmique pour pouvoir euh, gérer ça. Et puis, elles n'ont plus assez de mémoire non plus. Donc, elles vont attendre que la copine bouge pour bouger à leur tour. Moi, ce n'est pas clair la différence. Alors, si... Euh, tu veux faire de l'adaptation musicale, tu adaptes une, un mouvement qui est déjà maîtrisé, qui a déjà été découvert, et tu vas le changer. Alors tu peux par exemple changer la musique. Tu peux mettre des groupes face à face. Tu peux faire un groupe qui fait le module 3 au sol, pendant que l'autre vient se placer en quinconce entre elles et pratique le module 2 de debout. Tu réutilises des choses vues dans le cours ou au, pendant les séquences précédentes, ou les séances précédentes, pour pouvoir en faire une chorégraphie. Si tu es, si es dans l'interprétation musicale, eh bien c'est euh, ce qu'a demandé par exemple Julie hier, avec euh, une base de mouvement qui est quand même assez libre, et vous la dansez avec l'énergie que vous voulez c'est votre réaction à la musique. Vous, la musique, il bah, y a des gens qui vont préférer euh, avoir euh, l'attention portée sur le moment de violon qui va être très doux et continu, et, et d'autres qui ont une énergie plus euh, sur le pulse et qui vont euh, préférer s'attacher au, au tempo qu'on sent sous-jacent derrière. Donc ça, ça laisse euh, chaque, la, la petite partie d'artiste qu'on a chacun et chacune en nous, ça la permet de laisser vivre et de la laisser euh, se développer. Tout le monde, moi, je pense que tout le monde est artiste au départ. Après, on fait développer ou pas. Soit on est cartésien, fait tes devoirs, euh, c'est pas sérieux, euh, euh, qu'est-ce que tu as besoin de lire, euh, perds pas ton temps à ça. Ou alors, justement, on laisse le rêve prendre une large part dans l'éducation et euh, aller se promener, aller flâner les yeux euh, en l'air pour aller imaginer des formes de nuages. Tout, tout ça, ce sont des petits jeux qui développent le côté artiste des enfants. Donc ça, tout le monde l'a. Donc, c'est pour ça que quand on vous parle de elle c'est important de le laisser s'exprimer dès le plus jeune âge. Effectivement, ils ne vont pas avoir des créations extraordinaires à trois ans, quoique ça arrive. Mais il faut les laisser. S'il y a un mouvement euh, que je propose en deux fois, ça veut dire que soit on fait doucement ta-ti-ta-ta ta, remonter hop, hop, hop, hop. Mais au départ, je le voulais plonger, remonte plonger, remonte. Mais il y en a, ça va les étourdir. Je propose une version lente. Et ben pour simplement adapter ça en, en autonomie, euh, j'ai un petit tour, je le fais doucement, et je remonte à l'heure, et j'ai la pêche, je le fais vite. Déjà, ça, c'est difficile. Donc, un canon, et pourtant, euh, euh, moi, je les ai depuis 10 ans, et puis, elles ne se sont jamais arrêtées, en fait. Dès que leurs enfants… Euh, le cours, il était à 9h moins le quart pour qu'elles puissent développer, déposer les enfants à 8h30 sauf que leurs enfants maintenant ils ont 50 ans tu vois donc euh, elles se sont jamais arrêtées ces filles là elles en font depuis toujours mais, mais elles sont perdues elles sont perdues après parce que le parce que le cognitif la mémoire fonctionne moins bien